Y'a yeah, plaît pas nous et bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo La suite de la série ce jeu était Et je suis très content de pouvoir retourner de l'avant Après un petit retour en arrière sur Call of Duty 4 Et ça va être la première fois que je retourne sur ce jeu de ma vie C'est à dire que sur Youtube j'ai sorti euh, je sais pas 6-700 vidéos à peu près Ça fait quand même beaucoup on va pas se le cacher Et au delà de ça des retours j'en ai fait beaucoup d'accord MW2, MW3, Ghosty W, Mais je les ai quasiment tous fait en fait à vrai dire Et le seul jeu sur lequel je n'étais jamais retourné Jusque là pour une vidéo, c'était Advanced Warfare, donc nous sommes sur Advanced Warfare Vous pouvez le voir, il y a un petit Soldat qui est assez stylé, malheureusement euh, Les euh, grands euh, Grands mots nécessitent de grands remèdes Je crois que c'est l'expression, j'essaye tu vois De faire en sorte. t'as vu je parle bien français Oui je parle bien français, aux grands mots les grands remèdes Voilà c'est plutôt comme ça qu'on dit Je ne trouve pas de partie Je trouve zéro partie les mecs je suis En galère, c'est à dire que ça fait déjà plusieurs jours Que j'essaye de trouver des games, apparemment c'est des problèmes Vis-à-vis -vis des DLC, des trucs comme ça, bon active le jeu est vieux de 5 ans, donc tu te doutes bien que les problèmes, ils prennent une, un, un ongle là comme ça, tu vois, genre le, le majeur bien taillé et... Ils se gratouillent l'arrière de la couille avec ça. Donc ils s'en battent les couilles. Donc je crois qu'il y a un petit souci vis-à-vis -vis du fait que si t'as des DLC, tu peux ne pas trouver de partie. Mais si t'en as pas certains, bah du coup, tu trouves pas non plus. Bref, c'est la merde. Je crois que le jeu est de toute façon à peu près mort. Il y a personne dessus. Donc c'était vraiment la merde. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je suis en Hest City. Il y a bien quelques abonnés qui ont essayé de venir m'aider, mais ça n'a abouti à rien. Et on va du coup aller en privé. Donc en privé contre des bots. Mais j'ai testé. Et en fait, tu peux calibrer le niveau des bots, ça vous le savez. Et il y en a qui sont de très beaux niveaux et qui mettent du sale. Et ça, ils étaient assez intelligents à l'époque pour pouvoir faire en sorte que la difficulté des boss puisse être mixte. Donc t'en as des très chauds, t'en as des moyens chauds. Et de toute façon, le but, c'est de te zapper un petit coup de nostalgie. Donc maintenant que je vous ai fait l'introduction, allons in-game. J'ai choisi Retreat, une map que j'aimais vraiment beaucoup sur Advanced Warfare. Et c'est parti pour ce jeu était... Vraiment pas mal au final. Let's go. J'avoue que pendant un moment, je me suis dit, vas-y, au pire, tu leur dis pas que c'est contre des bots, tout ça, ils le remarqueront pas, etc. Puis j'ai regardé euh, dans la liste Kojak, Red Chino, Preacher, Apex. Bon, on va dire que les pseudos des mecs avec, enfin, les bots de manière générale, oula, ne sont pas super, super scratch. Donc euh, je pense que les plus avisés d'entre vous l'auraient bien vu. Et bon, voilà, je suis pas non plus le roi des menteurs, quoi. Allez, attends. Donc il y a des bots qui sont chiants, il y a des bots qui sont moins chiants, on va faire avec, de toute façon le but c'est de s'amuser et de taper un petit retour et de parler également de... Re regardez, je vous dis, il y a certains bots, ils sont relous, attention, ils sont relous, hein. c'est le principe d'un bot, vous allez me dire, mais... Il m'a bien un headshot Je soupçonne un logiciel, je soupçonne un logiciel... Hashtag Warzone, Warzone vibe, ou euh, tout euh, kill un, peu, un petit peu suspect déchaîne les passions. Mais on n'est pas là pour parler de Warzone. Aujourd'hui, on est là pour parler de Advanced Warfare, le premier Call of Duty en l'air, les amis. Et un Call of Duty que, personnellement, j'ai apprécié. Et qu'à l'époque, moi, et même une partie de la communauté, même si c'était vite devenu à la mode de dire que les euh, Call of Duty futuristes étaient tous merdiques et qu'il n'y en avait aucun qui était bien, bah à l'époque, la communauté l'avait vraiment accueilli comme une bouffée d'air. Et il a apporté une, un vraiment énormément de... Euh, comment dire, de, de, de bonnes choses et de nouveautés et de, bah, de choses très osées en fait. Attends, je trouve personne là. C'est quand même paradoxal de dans une game contre 6 bots et de pas trouver de genre. Attends, attends, attends, attends ils sont où là les, les bots d'Igno là Ah, y'en a là. Vas-y, je, je vais au sniper après, vous inquiétez pas. Donc, à l'époque, une des plus grosses critiques qui était formulé à l'encontre de Call of Duty, c'était, ouais, les Call of Duty, chaque année c'est la même chose, c'est du réchauffé, machin... Oh, il vient de mourir. C'est du réchauffé, machin, c'est pas cool, j'aurais peut-être pas dû me mettre avec des bots, j'aurais dû me mettre contre... Enfin, j'aurais dû me mettre euh, tout seul, limite, ouais... On compte 2-3 seulement. Donc à l'époque, c'était ouais, Call of Duty, du réchauffé, si ça. On va prendre le petit sniper direct, le petit morse qui était vraiment cool. Oh, regardez le camo. Oh, je vous dis que j'ai été joueur compétitif sur Advanced Warfare. J'ai fait de très bons résultats sur la série et que je n'avais jamais vu ce camo de ma vie. <tri> ah, et, et, et, et, oui, Violent, lui, avec... Attends, il a, il a une sorte de mitrailleuse akimbo. Attends, hop, on remet une arme. On remet une balle, pardon. Enfin, on va essayer de trouver le monsieur, là. Ah, il est mort. Mais c'est... Mais... Il rigole pas, hein Il rigole Z, mon gars. Voilà Un petit kill, ça me fait plaisir. On va essayer d'en retrouver un autre. C'est vrai que là, c'était balle par balle, mon gars. fait fallait que tu recharges à chaque fois. Au moins, quand tu tirais, valait mieux ne pas... Rater, mon gars. Valait mieux ne pas rater. Donc ouais, à l'époque, c'était... Les jeux euh, réchauffés, tout ça, machin. Call of Duty prend pas de risque, Toujours la même recette, nanana. Les jeux se ressemblent, etc. Et là, vraiment... Ah, fallait pas le dire deux fois, mon gars. Activision, ils ont dit Ah ouais, nos jeux se ressemblent, nos jeux se ressemblent, Bah vous allez voir maintenant s'ils se ressemblent. Et ils nous ont créé ce Call of Duty avec des mouvements avancés. Au début, la hype était énorme. On était en mode Ah ouais, ça valait un peu de, dans, en l'air, tout ça, c'est cool. Et vraiment, le changement était bien accueilli au début. Les gens se disaient Mais c'est plutôt pas mal, tu vois, ça apporte des nouveautés, c'est assez cool. Et il était dans l'ensemble assez bien pris. Après, je dis pas qu'il n'y a pas eu de dérive, d'accord J'avoue que ça nous a fait aussi du bien de retrouver. Attends, j'ai envie d'en écraser un. Hein. Il y en a un, là. <rire> j'aurais kiffé, j'aurais kiffé l'écraser. J'avoue que il euh, y, y a eu des dérives dans les Call of Duty. Voilà, petit drone. Dans les Call of Duty en l'air, hein, on va pas se mentir, c'était pas parfait. c'est pas parce que... C'est comme les rappeurs, en fait. C'est pas parce que tu tentes quelque chose qu'il faut forcément l'applaudir. Mais pour le coup, ce changement avait fait du bien. Après une licence qui avait souffert... Euh... Aïe Aïe Attends, la code ghost... Ah ben là, c'était un couteau <rire> Attends, on va prendre la balle 27. <rire> D'un euh, ghost qui était assez mal aimé et qui avait été euh, a eu un succès mitigé. Même si maintenant, vous pouvez faire les marchands de nostalgie. Ouais, ghost, au final, c'était trop bien ça. Non, je suis pas d'accord. <rire> c'était pas si bien que ça. C'était peut-être pas si horrible que ça, par contre. Mais bon, bref. Et donc, du coup, Advanced faire au début, bah le jeu avait été... Mais Super bien accueilli vraiment ça a fait du bien à tout le monde avec toutes les nouveautés que ça avait apporté déjà dans advanced warfare faut se le dire il y avait la meilleure ligue de tous les Call of duty même meilleure que celle de bo2 en tout cas dans le système dans le système qu'ils avaient mis la ligue avec ses classements ce que ça t'apportait donc je vous ai dit ils sont chauds les bottes les trucs à gagner en fin de saison etc ils avaient vraiment apporté de l'innovation qui était top avec les armures tout ça les mouvements exo étaient bien foutus, d'accord Il y avait euh, des tentatives, malheureusement. Ça a aussi été le début d'un des soucis de Call of Duty, donc euh, j'appellerai ça comme ça. Notamment, regardez la toux que j'avais là, qui permettait d'avoir plus de minimap. C'était quand même stylé de pouvoir voir la map comme ça et d'avoir des trucs du style la balle 27 où plus tu tires et plus ça va vite. Et tu te rends compte la cadence augmente au fur et à mesure que tu tires. Donc il y avait eu un super système de ligue mais un des premiers trucs qui a vraiment fait un peu du mal à la série Call of Duty pendant deux ans, ça a été le début que je vais appeler le pay to win un peu entre guillemets. C'est pas réellement du pay to win, je suis pas d'accord avec l'appellation parce que tu pouvais gagner des caisses gratuitement donc c'était possible d'avoir des bonnes armes sans mettre d'argent mais on va dire que mettre de l'argent ça te favorisait pour avoir les bonnes armes donc ça pouvait en... Euh en léser certains, et donc tout ce système de caisse qui permettait d'avoir accès à des variantes qui étaient. Ouais, mais ils sont chauds, frère, regarde J'ai même pas. Il m'a vu. Ah ouais, il m'a vu. Attends, attends, attends, Venez, on, a, on analyse le bot. Frère C'est un cheater, c'est un cheater. Bon, 15-7. On est quand même de face à des bots. <rire> Ça va, on a rigolé. Hop, hop, hop. Monsieur le bot, on canne. Monsieur le bot, on canne, s'il vous plaît. Attends, il y a quelqu'un d'autre ici. Donc oui, à l'époque, ce système de caisse avait été décrié. Ça avait donné des phases marrantes. Les, les plus anciens se rappelleront de Gotha, la balle 27 à 120 euros. Il me semble qu'à l'époque, il a mis 120 euros ou je ne sais plus combien euh, d'argent pour avoir la balle 27 obsidian. J'étais en vocal avec lui à l'époque, on rigolait bien sur ça. Donc c'était vraiment une belle époque de Call of Duty aussi. Donc euh, on rigolait bien, mais... Euh au global, on va se dire que euh, l'idée d'avoir des variantes d'armes qui ont des statistiques différentes était intéressante sur le papier. Ça permettait d'avoir des armes ultimes, certains, certaines qui étaient bonnes, certaines qui étaient plus mauvaises, certaines qui... Euh, ben, bah, tu vois, ça changeait un petit peu. Ça permettait d'avoir du changement et à la base, c'était pas mal. Par exemple, tu vois, certains vont parler de l'ASM1 la, Speakeasy. Euh, vous vous rappelez, l'ASM1 Speakeasy, c'était une ASM1 avec une sorte de tir rapide intégré, mon gars. Crois-moi qu'elle... Oula, attends, je suis en train de... T'es totalement débordé par les mouvements, mon gars C'était une ASM1 avec un tir rapide intégré qui était vraiment putain de puissant. Moi, par exemple, je préférais une autre. C'était une ASM1, euh, je sais plus, c'était quoi le nom exact Mais c'était une ASM1 différente et qui était, qui était à mon sens, meilleure. Il y avait la balle 27 obsidian, il y avait également des, des, des remakes, voilà, de AK-47, de Morse, de plein d'armes. Et c'était vraiment... Hop, on est en série de 3. Ah ouais, attends, mais j'active même pas mes, euh, mes exosquelettes <rire> J'active même pas mes exosquelettes, tellement c'est pas naturel chez moi. J'étais en train de jouer. J'étais en train de jouer à un Call of Duty en l'air comme si c'était un Call of Duty au sol. C'est marrant ça. Toi, toi, Apex, il m'a défoncé depuis tout à l'heure là. Je veux me venger, ça y est. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Je prends trop cher. Attends dans mon dos. Là, ici. Ah, t'es où T'es où, connard Ah, t'es là Youhou Un autre. Voilà, monsieur Je me hype contre des bottes. Je me hype contre des bottes. Le niveau. A... Le niveau a bien baissé Le niveau a bien baissé le niveau a bien baissé chez Zach, on est là. <rire> Donc oui voilà, tout ce côté caisse, etc. Ou qui était une bonne idée à la base mais qui a été mal maîtrisée, je pense. Une bonne ligue. Un bon classé, franchement il y avait du contenu sur ce jeu, c'était plutôt pas mal, on se faisait pas trop chier Mais au global c'était aussi du tout rien C'est à dire soit tu appréciais la nouvelle vibe en l'air, soit t'appréciais pas Limite ça t'obligeait à jouer avec une scuff Et les mecs qui jouaient à l'époque avec une, une manette normale sans les palettes si vous jouiez sur manette euh, Franchement je sais pas comment vous faisiez mec, euh, parce que vous avez dû vous faire mal au doigts, mon gars Ça c'était vraiment les premiers jeux où après une grosse session de gaming frère T'avais mal au doigts, mon gars parce que je te jure tu devais sauter tout le temps Les duels étaient encore plus compliqués, tu regardais toujours en l'air etc C'était chaud Mais au final il y a eu du bon. Je crois qu'il y a également eu des exo-zombies, mais ça j'avoue que j'avais pas trop suivi à l'époque. Pareil pour la campagne, je sais pas du tout si elle était bonne. Mais au global, je dirais qu'au final, ce jeu était pas si mal, et que même si après coup, beaucoup vont le critiquer, beaucoup vont dire que c'était vraiment une période trop néfaste, et Call of Duty en l'air, etc. Je dirais que Advanced Warfare, dans sa construction, avait tout un lot de bonnes idées. Oh, mais je pensais que ça one-shotait Oh, le coup de, de genou sur le crâne, monsieur Attends, attends, regardons, le coup de genou sur le crâne waouh il est pas mort Je crois que c'est parce que j'ai tapé juste à côté, en fait. <rire> et à une époque où Call of Duty commençait à tourner en rond, et eh ben, ça a fait, voilà, du bien. Et à l'heure actuelle, tu sur mon stream Twitch, on parlait, ouais, les prochains codes, etc. Qu'est-ce que ça pourrait être Quelle époque Tout ça. Moi, je pense que l'époque idéale pour un code, ça reste une époque située, grosso modo. Grosso modo, je vous la fais en hein, très gros. Aïe, aïe, aïe, mais il envoie du sale avec son truc, lui Attends, on va changer d'arme un petit peu. On va prendre la... Eh, hey, tu sais quoi Attends. La k 47, Unforgiving, Alors on va voir ce que ça vaut. Donc on parlait d'une époque idéale pour un code, et moi je pense que ça se situerait entre les années 70, comme on est à l'heure actuelle sur Cold War, et euh, les années de Black Ops 2, à peu près 2025. Bien que Black Ops 3, et je reviendrai dessus pour le prochain, ce jeu était... Bien que Black Ops 3 était à une époque bien plus loin de tout ça, et nous a prouvé qu'il était possible d'avoir des jeux qui étaient de la frappe, malgré le fait que ce soit futuriste, et ben pour moi, euh, la vraie époque, on va dire, idéale, se situe à ce niveau-là, et j'espère que le prochain code sera situé dans ça, voilà, c'est, c'est, non, non, non, non. c'est, c'est le d'Akimbo, lui, attends, attends, je vais ramasser, on va essayer, euh, vraiment, cette arme me dit rien, moi, à cette époque-là, je jouais pas beaucoup en classer, je jouais surtout en ligue, donc du coup, il y a des tonnes de choses, d'armes de, cheatées, tout ça, que si, en étant joueur compétitif, j'ai dû rater, ah ouais, non, mes frères. oh, il y a 150 balles, regardez le nombre de balles, c'est trop débarras. mon dieu, ils essayent tous de prendre mon truc, là, Regarde, en fait c'est trop bien, c'est du miel Il s'agglutine tous autour, le feu putain Fallait le ramasser en fait, j'avais pas capté. <rire> Donc une époque entre les années 70 et 2025-30, c'est parfait. Et euh, j'espère que les prochains ne reprendront pas tout de suite la vibe en l'air. Je pense qu'avant de repartir éventuellement sur une époque vraiment futuriste, il faut euh, que Call of Duty se heal un petit peu, se soigne et redevienne une... Euh, comment s'appelle Une euh, licence qui accumule les bons jeux et à l'heure actuelle, pour moi, c'est la bonne direction. Tu vois, MW, bon jeu, Cold War, bon jeu. Je surcrois si la ligue est bonne, c'est pour ça que j'ai hâte de voir la ligue. Hein. La ligue, si elle est bonne, ça va faire passer Cold War dans... Euh, voilà, dans, un, dans sûrement un vraiment bon code, quoi. Donc euh, j'ai envie d'un, oh lui il est vénère, d'un bon enchaînement. Qui fera du bien à la licence qu'on apprécie. Et certains vont me dire, hé eh, l'époque euh, seconde guerre mondiale tout ça. Moi je sais pas si vous êtes d'accord mais moi à l'heure actuelle en 2020 les jeux euh, première seconde guerre mondiale j'en peux plus. J'en peux plus, l'époque des grands-pères là euh, qui étaient dans les tranchées machin tout ça, c'est super, il envoyait du courrier à mamie. Bon, grand respect pour ces personnes, hein. je suis pas en train de me moquer des gens de guerre mais on va dire que moi dans les jeux de guerre... Aïe, aïe, aïe, la vibe seconde guerre mondiale tout ça. Aïe, mais ah oui les lasers et tout ça, on a un petit peu donné... Et je passerai bien facilement à autre chose. Enfin, me concernant, après vous, vous avez le droit de vouloir un, un code en l'air. Mais mine de rien, quand on regarde, c'est vrai que les codes en l'air, ça a été aussi limite ceux qui ont apporté le plus de nouveautés, quand on y pense. Et euh, j'aime bien maintenant le système de variantes qu'ils ont, pour revenir sur les variants. Alors les variants, je parle pas de ceux du, cono, du coco, hein. on parle vraiment des variants d'armes. De, Même s'ils ont les mêmes effets à la fin, si on, si on regarde... Oh oui ah, oh, il y avait également un, des, un exosquelette qui te rendait invisible. J'avais oublié cette merde, putain. Mais, mais vraiment, il y a des choses que j'oublie. Ça me fume. Ma, maintenant, j'aime bien les variants qu'ils ont à l'heure actuelle. C'est des variants variants du flow. C'est les variants du flow, on va pas se mentir. C'est les variants qui sont là que pour le flow. Que t'as juste pour avoir un petit skin. Oui, lui, Apex, il m'aura bien fait chier. Non, c'est Chino là. C'est des variants qui y a juste pour la beauté, tu vois. Comme quand Joël il nous dit que les Timberlands c'est trop bien, mais qu'on a pas 30 ans pour comprendre. Ça va, c'était. Je lui envoie une petite balle comme ça. On en rigole un petit peu, oh bah les petites AK etc, il y avait des armes vraiment sympathiques mine de rien Bon le MME se termine bientôt Hop là Le niveau était vraiment mixte, hein. il y en avait pour tout le monde hein. J'ai quoi d'autre dans les classes, ça c'est le compte d'un abonné donc j'ai envie de regarder, il y a quoi dans les classes Ah oui il y a une MP40 je crois, vas-y vas-y on va tester la MP40, Oh là là. là. Les skins qu'il y avait mon gars, les skins qu'il y avait, c'était marrant ça Ça c'était marrant à l'époque hein. hein, les petits skins là, attends ah oui, j'avais oublié cette arme, elle était puissante, sa mère À l'époque, c'était vraiment en compétition ASM1, euh, ASM1 balle 27, et même pour ceux qui s'en rappellent vraiment qu'ils avaient joué dès le début du jeu, à la vraie époque, au début du jeu, ils ont du nerf la balle 27, parce que la méta, euh, notamment en compétition, c'était 4 fois balle 27. Alors crois-moi, 4 fois balle 27, mon gars, ça dépotait. Hein. T'étais pas là pour rigoler. Tu vois, le 4 fois balle 27, euh, il était trop trop trop marrant, et il était surtout très très agressif. Et c'est ce qui avait permis d'intégrer un peu de, de ASM1. Oh, attends, il y, y a un mec invisible je reconnais Attends, attends, je vous jure que j'ai vu un mec invisible. Non, non, je suis pas Jeanne d'Arc, j'ai vu un mec invisible Il m'a tarté J'ai la haine Non Je me suis fait... Oh, la honte Alors, Zach, on est en difficulté contre des bots Je suis pas habitué d'avoir des coups de cut qui one-shot, là, moi. Alors, moi, j'étais un gros joueur de cut à l'époque. J'aimais beaucoup en mettre à tout va au corps à corps, donc ça m'arrangeait bien. On va dire que j'ai totalement perdu l'habitude de ça. Bon, bah voilà, partie terminée. 150 à 96, c'était serré. Hein, les bottes en face, se la sont donnés. Bon, malheureusement, 59-18, ça va, on se les donnait. 59-18, on a quand même réussi à faire un score correct Compte des bottes. <rire> bon, j'espère que vous avez apprécié, malgré le fait que ce soit contre des bottes et que ce petit retour vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. La prochaine vidéo, d'après la chronologie, sera sur Black Ops 3. Après, on fera IW. Après, IW, World War 2. Black Ops 4, sur lequel je ne suis jamais retourné également, mais je ne l'ai pas vraiment compté parce que. Il est encore assez récent. Modern Warfare. Et on aura terminé correctement avec ce nostalge janvier. Petit like, abonnement, des gros bisous. Et à la prochaine les amis. Ciao